Cette semaine, je voulais vous parler d'Eric Zemmour. Ah euh, oui, Eric Zemmour, le, le youtubeur. On va parler de sa vidéo de, de présentation de, de, de candidat quoi, à l'élection. Alors moi, bon, je, je rentrais du, du, du sport, je faisais mes étirements et j'entends ma femme, elle était en train de regarder la, la vidéo, donc moi j'avais que le son à ce moment-là. Donc j'entends un peu parler, mais je me dis tiens, YouTube, il euh, y a une pub pour le troisième Reich. <rires> Et là elle me dit non non non c'est euh, Zemmour qui parle, viens voir. Et moi je dis oh, pff, Non, franchement ça m'intéresse pas. Elle me dit non non mais vraiment elle était au bord de là, elle me dit là ce qu'il raconte c'est horrible. Et je lui dis, euh bah, on revient du début du coup, alors tiens. Bah, on peut pas lui enlever ça. Hein. Zemmour, t'aimes ou t'aimes pas, tu regardes. Ah il y a une ambiance, tu sais, c'est par voyeurisme, c'est une bête de foire. T'es là, t'es. Oh là là, vas-y, ah, balance-la, ta saloperie. Il n'y a plus rien qui compte, tu sais. Il ah, y a un nouveau variant, attends, attends. Ah. Vas-y, vas-y, il parle des transsexuels. Bon, voilà, on va se régaler. Zemmour, ah. ah. un... c'est l'accident de voiture sur l'autoroute, tu sais. T'es loin dans les bouchons, tu dis, oh, ça avance ou quoi, là Et plus tu t'approches du truc, plus tu ralentis, tu vois. Et là, tu arrives au niveau, tu sais, tu oh, marches arrière, presque. « Oh là là, oh, c'est horrible oh, !»« Oui, bah chacun son tour, oh ça va là oh. Oh, »« Qu'est-ce qu'il dit sur les étrangers ?»« Oh là là !»« hein, Chérie, heureusement, on n'est pas étranger parce que là, c'est chaud hein. !»« Donc je m'installe, on rafraîchit la page pour... Euh... Pour voir du début, tu vois, et là je vois, boum, le nombre de, vidéos, de vues qui augmente. Oh, mais scandaleusement, je rafraîchis, boum, ça augmente de 100 000, je rafraîchis, à chaque fois je rafraîchis, bam, bam, oh, je jure, devant la vidéo, j'étais là, pour la première fois de ma vie, j'avais de la peine pour Marine Le Pen. À elle, devant la vidéo, elle a dû prendre un coup dans la gueule, là À la fin de la vidéo, elle devait ressembler à son père. Et je me suis dit, bon, regarde la vidéo, mais essaie de mettre de la distance, essaie de voir ça, euh, Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il promet à ses électeurs et ses arguments Est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans Et forcé de constater que euh, euh, non, non, non, non, non, non, non, non m. Zemmour, euh, c'est du travail d'arabe. Pardon, mais euh... alors évidemment, il dit à ses électeurs qu'il aime la France. Il dit que que la France c'est la France, il faut que la France redevienne la France, qu'en France il n'y a que des choses françaises, des françaises, euh, bulldog français, de euh, mm, la français, il faut que tout soit français, et il met une musique de Beethoven. <cười> bah non, je suis désolé, avant que Beethoven soit né dans la Creuse, et on m'a pas dit, mais euh, non quoi, je veux dire, tu veux pas ça, je veux dire, je pense pas qu'Angela Merkel elle, fasse ses discours sur Sardou. Tu On a des compositeurs magnifiques en France, tu vois, tu peux pas du. Tu peux mettre du, du Debussy, du Ravel, du, si vraiment t'es en galère, tu mets du Joule pour euh, voilà, choper les jeunes. Ouais. Ensuite, il dit à ses électeurs, si vous votez pour moi, vous retrouverez la France de votre enfance. Et pour illustrer ce propos, il met des images de la France dans les années 50. Qu quel âge ils ont, ces électeurs, en fait C'est pas cohérent, t'as fait un peu de maths, tu sais que si t'es enfant dans les années 50, euh, « Ces électeurs, euh, d'ici les élections, ils seront pas là. » Ou alors, ils se rappelleront même plus qu'ils sont venus foutre dans l'isoloir. Enfin, « Ils sont là, hey, mais il est où Mitterrand ?» euh... Et ensuite, il dit à ses électeurs, hum, « Grosso modo, en grande partie, les problèmes de la France, c'est à cause des étrangers, donc je vais virer les étrangers. » Mais il dit pas comment. Ah voilà bah il y a un quoi. Moi je suis Mathieu, j'ai envie que tu me développes un peu cette partie. C'est quoi la technique pour virer les étrangers Comment tu t'y prends Parce que je pense que ça marche pas la technique devant bon, les étrangers. On va faire une photo. Hein Voilà on se met tous là bien serré voilà devant le ravin voilà. Voilà attendez il y a trop de monde il faut qu'on se on recule. On recule. On recule. On recule. You, Youssef, re, ben, re, tu avances là. Youssef. Ben, recule. Non mais avance dans l'autre sens à ce moment-là. Voilà. Ben, Youssef, tu avances, tu recules. Hein Comment veux-tu que j'élimine ces groupuscules mmh. Et donc là, euh, moi, à la fin, j'ai envie de lui dire, hein, monsieur Zemmour, j'ai envie de vous poser des questions hein, si vous voulez virer les étrangers. Hein, envie... Moi, j'ai quelques questions, monsieur Zemmour. Hein Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour. Ah ben, il est de chez moi, hein, monsieur hein? Alors... Zemmour. Eric, ça s'écrit H-E-R-H-K-K-R-I-Z. On hein? me la faire à l'envers. si vous virez les étrangers, monsieur Zemmour, qui qui va faire la sécurité à vos meetings Qui va vous conduire en Uber Qui va vous ramener votre Deliveroo Qui va vous servir à la pharmacie de garde qui va faire le ménage dans votre bureau qui va garder vos petits enfants qui va vous accueillir dans une épicerie à 4 heures du mat <rire> qui allez vous utiliser comme épouvantail pour être élu et là il va me dire il oh, n'y a pas que des étrangers qui font ces boulots là vous êtes en train de faire des généralités je Bah, évidemment que je fais des généralités mais c'est pas moi qui ai commencé